mon petit timer, histoire de... qu'est-ce que tu me veux... mais non... mais je... mais non... voilà... bon... de toute façon, ça marche toujours... bon allez... <rire> après ces petits problématiques techniques... Euh... Bonjour à tous, merci d'être venus, la salle est con, je suis super content, euh, je m'appelle les Cheleski, j'ai un nom à coucher dehors et sinon on peut m'appeler XRL, ça marche mieux et puis c'est plus facile à écrire Aujourd'hui j'ai parlé de la doc, mais d'abord j'ai commencé par parler d'une invention formidable qui permet de montrer à quel point les marketing sont des gens originaux, avec des idées nouvelles, qui changent. Comme on dit, sexism is over. Non, en fait, je veux parler de la machine à laver, parce que on était en train de jouer à un petit jeu vidéo qui s'appelle Overwatch, qui n'est pas très très connu, et euh, on était très là, avec, euh, avec un Israélien, un Norvégien, un Français, en train de jouer défoncer des adversaires, et euh, je ne sais pas pourquoi, hein, mes potes me demande euh, mais au fait, euh, comment les gens ils font pour savoir comment marche une machine à laver gros blanc Parce que je ne enfin, sais pas si vous avez déjà pensé à la question de que, comment vous avez fait la première fois pour votre machine à laver savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, quel programme utiliser et tout ça, tout ça. et genre on était enfin, genre what je veux dire euh, merci les japonais d'ailleurs pour toujours ces images formidables d'incompréhension euh, c'est trouvable sur Wikipédia en plus, hein, c'est common tout ça merveilleux et, euh, et en fait, on, on s'est vraiment posé la question là avec notre petit groupe de trois, de trois joueurs. Euh, on a gagné la partie, hein, au fait, au passage. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, finalement, on, on lit le manuel. Je veux dire, c'est plutôt simple, un, un, un manuel de machine à laver. Je veux dire, euh, <rire> tout le monde comprend. Bon. Euh, <rire> le pire, c'est qu'en qu en fait, quand on réfléchit bien, c'est effectivement plutôt bien normalisé et en fait, euh, quand on connaît, ça marche bien. C'est sûr, exactement, on ne s'en souvient jamais, merci public. Euh, je vous avoue que, essayer de comprendre que, en fait, euh, ça c'est parce que quand il y a plein de petits points, c'est parce qu'on peut être plus fort, mais si on met. Alors, il y a. Si, là-haut, là, -haut, là euh, quand il y a, y a plein de traits, en fait, c'est qu'il faut être plus doux, faut être euh, plus gentil, quoi. Enfin bref, les machines à l'évée, c'est tout un domaine. Euh, <rire> Mais en tout cas, ce que ça illustre, c'est qu'un de mes potes, que j'apprécie, et, et même s'il ne sait pas bien jouer Overwatch, euh, lire la doc, ce n'est pas son truc, quoi. Enfin, il n'y a juste jamais pensé. Et euh, je sais que, enfin, comment dire, que écrire la doc n'est pas un mécanisme automatique chez les développeurs. En tout cas, déjà, les tests ne le sont pas encore tout à fait, mais la doc, c'est encore très très loin. Et globalement, je pense que c'est un, un problème culturel. Peut-être un petit peu technique sur certains points. Hein, je pense que certaines normes sont trop complexes. Hein, je, je, je, je, voilà, on la remonte parce que c'est rigolo. Euh, mais globalement, c'est quand même un problème culturel. C'est un problème culturel qui, dans notre métier, euh, va se voir autant chez les lecteurs que chez les, que les, que les auteurs. Euh, bon J'ai plein de, plein de cas. Hein, euh, ça, c'est que ceux que je connais. Euh, je vais notamment penser à IRC, où je suis sur le chan Django DjangoFR. Et sans donner des noms, euh, ça se fait pas. Mais en gros, quand quelqu'un vient poser une question où littéralement la première réponse censée, c'est la première ligne de la doc. Là, je veux dire... Enfin, euh, voilà. Est et, et en fait, les gens ne vont pas lire la doc officielle. Je sais que les docs ont des problèmes, ne sont pas toutes parfaites, d'accord. Mais ne serait-ce que l'habitude de lire la doc n'est pas un truc que tout le monde fait. Et, et ça, c'est la première chose en tant qu'auteur c'est extrêmement frustrant la, les gens ne lisent pas enfin, pas tous en tout cas il y en a beaucoup qui vont qui vont aller en fait sur autre chose, enfin qui vont aller voir sur Stack Overflow euh, j'ai beaucoup de collègues, eux c'est plutôt leur truc c'est d'aller trouver des tutoriels non officiels euh, de trucs comme Django par exemple où le tutoriel est genre plutôt bien en fait et genre pourquoi qu'est-ce qu que c'est quoi notre problème avec la doc Très honnêtement, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions hein, je moi, je constate des problèmes. De toute façon, c'est plus facile de constater que de résoudre des problèmes. Euh, de côté des, des auteurs, et c'est là où on a les, les problématiques, pour moi, les plus graves, les plus problématiques, on va dire. Euh, ce que j'ai le plus souvent entendu, quand même, c'est qu'écrire la doc, c'est chiant. Alors, moi, en tant qu'auteur raté, parce que j'ai fait S et pas L, euh, ça me frustre un petit peu, déjà, parce que j'aime bien écrire. Donc du coup en fait pour moi écrire la doc c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Mais derrière ça, il euh, y a aussi des, des vrais problèmes qui sont pour moi très culturels. Euh, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire la doc. Et souvent, notamment en France, avec toutes les sociétés de services qu'on a, euh, c'est souvent le patron qui n'est pas trop d'accord avec euh, perdre du temps, on va dire, avec la doc. Euh, J'ai souvent vu des devs qui ont juste écrit un readmi.txt. Et alors.. À tous ces devs là, je n'ai pas que des pensées positives vous concernant. Euh, non, c'est. Donc dans le public, on me parle de Markdown. Je vais essayer de pas être insultant tout de suite. Non, non. Euh, blague à part. Euh, L'ère ennemie, souvent, enfin, j'en ai vu plein où il y a juste écrit deux lignes et demie. Euh, certains, il y a juste écrit euh, make un make install. Ok, super, mais c'est pas de la doc, ça. Enfin, je veux dire, euh, <rire> super, mais je, je comprends pas. Déjà, ton projet, il est écrit en quoi C'est codé en quoi Qu'est-ce que je suis censé utiliser Enfin, je, y a, juste en lisant sur README, j'ai 250 000 questions, quoi. Et j'ai même pas regardé, j'ai juste tout ce que j'ai fait, c'est lire le nom du projet, et le nom du README. et voilà. Euh, après, il y a aussi, dans notre culture, il y a très très peu d'articles sur le web qui parlent de « Mais c'est quoi une doc Comment on écrit ça Et comment on fait Et par où on commence ?» Et le fait de savoir où commencer, ben, déjà c'est quelque chose. Euh, et puis j'ai vu beaucoup de gens qui simplement disent « De toute façon, il y a de Stack Overflow. Euh, » De toute façon, Stack Overflow, vous posez une question sur JavaScript, vous aurez une réponse en jQuery. Je veux dire, Stack Overflow fait absolument tout. Il <rire> n'y hein ouais. a, a aucun problème. Euh, et je pense que c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour les lecteurs, c'est mauvais pour les auteurs, c'est mauvais pour les end-users, c'est mauvais pour les développeurs euh, qui vont réutiliser votre truc, c'est mauvais pour vous-même en fait. Parce que, euh, euh, d'accord, six mois plus tard, vous avez pas écrit, enfin, vous avez fait du code, vous n'avez pas écrit de commentaires, et six mois plus tard, vous revenez. Enfin, moi qui ai une mémoire euh, à peu près de trois secondes et demie, euh, je fais des compétitions avec mes poissons rouges de temps en temps. Je, juste, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est pas bon pour qui que ce soit. Euh, du coup, la question, c'est, c'est quoi une documentation, finalement je, je veux dire, euh, c'est la question fondamentale auquel il faut arriver à répondre à un moment. On ne peut pas se lancer dans la documentation sans savoir un peu ce que c'est. Globalement, c'est là où on explique des trucs. Pour les humains. Et en fait, pour les humains, c'est assez important. Parce que, euh, euh, je veux dire, les humains, il y en a plein. Et ils sont tous différents. Même ceux qui se ressemblent. En vrai, ils sont différents. Je sais que l'ADN, tout ça, 99%, tout ça, mais je m'en fous, je ne suis pas un scientifique. Euh, chaque personne a sa façon d'aborder les choses, chaque personne a des besoins différents. Moi, en tant que développeur Python, grosso modo, lire la doc Python, ouais, mais bon, ça va, à un moment, euh, je sais faire un print. Quoi. Par contre, euh, ma petite sœur qui est en train de faire des études de graphiste euh, et qui apprend à développer, bah, la doc Python, ça lui est bien utile quand même. Euh, par contre ma mère qui elle écrit son blog, la doc Python, je, ça ne l'intéresse pas. Elle par contre elle aime bien, bien avoir un manuel utilisateur de WordPress, ça c'est utile, c'est une documentation aussi. Donc la documentation c'est quelque chose qui explique des choses pour des êtres humains et comme c'est des êtres humains, il ben, faut, faut essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin. Chaque être humain a des besoins différents. Alors il y en a plein, hein. euh, le end user il va demander un, un manuel utilisateur, euh, les administrateurs, bah, ils vont demander euh, des, intégrations de, des manuels d'intégration euh, les développeurs, euh, on sait ce qu'on demande absolument tout et surtout ne rien faire euh, les mainteneurs, bah, eux ils vont à un moment euh, avoir besoin de docstring euh, j'adore d'ailleurs les commentaires où euh, en, au début du commentaire il y a écrit que euh, euh, c'est impossible de refactorer ce code, rajouter des compteurs, etc. on peut faire des blagues dans les docstring, enfin, c'est super cool et puis les product owners et les, les architectes Moi, je je suis développeur à la base, mais j'aime bien travailler avec les architectes. Ils aiment bien avoir des spécifications fonctionnelles et ou techniques, voire les deux. Euh, et bien sûr aussi, ça dépend du niveau de compétence. Euh, quand j'ai commencé il y a 10 ans à travailler, me parler de HTTP, c'était un peu osé, quoi. Je veux dire, HTTP, euh, c'est quand même un peu compliqué. Non, en vrai, quand on débarque de rien et qu'on ne connaît absolument rien et qu'on n'a aucune culture dans le milieu, il y a des choses, enfin, la définition des mots est importante. Aujourd'hui, moi, vous me parlez d'HTTP, c'est bon, vous n'avez pas besoin de m'expliquer le protocole, je le connais à peu près par cœur, j'en ai fait euh, des milliards de requêtes et des milliards de réponses, je m'en sors. Donc du coup, il faut bien se rappeler, il n'y a, a pas une documentation pour tout le monde. Enfin, Il faut forcément, euh, on ne peut pas juste en, en écrire juste une, il faut, faut en écrire plusieurs. Ça peut être un peu compliqué, mais pas forcément tant que ça, je veux dire... Surtout on peut se partager le travail. Euh, je sais que quand je travaillais à Nvivio euh, à Rennes, euh, il y avait un tech writer. Lui, son boulot c'était d'écrire les manuels utilisateurs. Moi j'étais développeur, j'écrivais la documentation euh, que des gens dans cette salle ont peut-être utilisée. Je regarde vaguement dans cette direction. Euh, qui était vraiment pour le développeur, qui était sur la documentation technique, du code, qu'est-ce qu'il fait et comment il fonctionne. Bon ok, tout ça c'est bien, c'est du blabla. Euh, comment alors, c'est un point de vue personnel, mais je pense que tout commence avec une histoire. Je pense que finalement, des instructions, une documentation ne fait que raconter une histoire. Une longue histoire, complexe, plein de cas différents, mais une histoire quand même. Globalement, c'est celle de votre application, de votre produit, ou de votre objet, ou de votre. que ce soit votre machine à laver, ou votre framework favori. Fondamentalement, votre documentation, c'est une suite d'histoires. Um, l'histoire, elle va donner des, des, des indices, des points de repère pour, pour naviguer. Par exemple, si je vous parle d'une machine à laver, globalement, ce que vous pouvez attendre, c'est où est-ce qu'on met le linge, où est-ce qu'on met la lessive, quel programme utiliser et qu'est-ce que ça fait. Ça donne les clés donc, pour comprendre le produit. Un exemple promotionnel de là où je travaille en ce moment, euh, si on prend que c'est un site e-commerce à l'international, euh, qui vend des, des pièces de voiture hein, qui correspondent à des véhicules, des clients, voilà, avec euh, du facetting, des filtres. Ben, en fait, on, on a déjà raconté une histoire euh, assez conséquente. On sait déjà de quoi est-ce qu'on va parler. Et ça, ça a l'air très bête comme ça. Mais ça, je peux vous assurer que vous reprenez tous les readme qu'il y a sur GitHub. La plupart des readme ne sont pas capables de répondre à cette question. Que fait votre application bah, c'est assez incroyable, mais prenez euh, TensorFlow par exemple. Je ne sais pas si vous... des gens connaissent TensorFlow dans la salle. TensorFlow, c'est un truc par Google pour faire euh, du calcul distribué et des IA et des trucs très cool que je ne comprends pas tout à fait parce que ce n'est pas mon domaine. Mais en gros, c'est vachement super méga cool. Mais quand ils ont sorti leur projet TensorFlow, il fallait lire 5 ou 6 paragraphes avant de comprendre à quoi ça sert. Je veux dire, il faut y penser. Qu'est-ce que fait votre application Qu'est-ce que fait votre produit Commencez par là. Commencez juste par ça. En l'occurrence, là, c'est Oscaro. On vend des pièces de voiture qui correspondent à des véhicules, tout ça, tout ça. Bref. Euh, on a quand même un petit problème, c'est que les histoires, c'est quand même plutôt linéaire. -à -dire on commence au début, on a une fin, et à moins que vous jouiez avec le temps, etc., et ce qui est souvent casse-gueule, globalement, il se passe des trucs au milieu dans une ordre chronologique assez plat, hein, et on ne peut pas commencer à lire la page 287 avant d'avoir lu les au moins 10 premières pages. Ça dépend du type de bouquin. Certains, euh, on peut effectivement deviner la fin dès le début, mais bon, je ne vais pas donner le nom. On a cependant une solution, qui sont les points d'entrée. Les points d'entrée n'ont pas besoin d'être linéaires. Si vous prenez une documentation quelconque, euh, grosso modo, s'il y a un sommaire, si vous avez déjà lu la moitié de la doc et vous savez à quoi ça correspond, vous regardez le point d'entrée qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Hop, vous êtes passé non pas dans un mode linéaire, du début à la fin, mais un mode non linéaire. Vous êtes arrivé euh, par là où ça vous intéresse. Et en fait, c'est très important parce que des lecteurs différents vont donc pouvoir, grâce à ces points d'entrée, avoir des chemins différents dans votre documentation. Ils vont donc pouvoir adapter finalement leur navigation au contenu qui les intéresse, aux problèmes qu'ils veulent résoudre. Et ça, c'est assez important. Alors, dans des points d'entrée assez simples, hein, euh que je conseille souvent hein. et le Quick Start. Pardon. Ah c'est les galettes de saucisse, c'est terrible. Euh, le Quick Start, donc pour commencer rapidement sur un projet, ça va être l'install en mode barbare, euh, lancer le serveur HTTP, non pas en service mais en ligne de commande, enfin, des trucs, des trucs qu'il ne faut pas faire en production, mais juste pour prendre la main sur le truc, c'est pas mal. Des tutoriels pour comprendre les bases, vraiment les bases, ensuite des chapitres, pour plonger dans chaque feature, chaque fonctionnalité de l'application ou du produit ou de peu importe. Euh, des guides de référence, alors les références ça va être proche de tout ce qui va être autodoc, euh, d'Oxygène, euh, javadoc, phpdoc, toutes ces choses là. Souvent des docs autogénérés mais pas forcément, ça peut être les docs d'API, euh, ça peut être un, ça peut être le soger.json, ça peut être toutes ces petites choses là. Euh, on va aussi trouver alors, des, des foires aux questions ou des Frequently Asked Questions euh, parce que c'est peut-être très bête mais Stack Overflow, offline ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans le train, moi je fais 4 heures de train par semaine, ça ne marche pas très, très bien offline. Euh, et parfois, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que je disais que le code source euh, ce n'est pas de la doc, hein, le code ça peut être aussi un point d'entrée pour certains utilisateurs. Par exemple, quand j'ai voulu euh, créer une euh, bibliothèque très spécifique pour Django sur un domaine très spécifique, je me suis dit, d'accord, ok, la doc de Django c'est très bien, mais moi je veux faire un truc purement technique, je veux écrire du code et je veux comprendre, euh, je veux utiliser des, des bonnes pratiques, on va dire. Ben, là, c'est vraiment un cas où le meilleur endroit où regarder c'était le code source de Django. Ça a plutôt bien marché pour moi et j'étais content. Et puis aussi, euh, soyez sympa, hein, faites des documents d'installation. Et si vous vous rendez compte qu'il vous faut deux jours pour écrire votre document d'installation, peut-être bien que vous avez un problème. Pas en termes d'écriture, hein, mais en termes de temps d'installation et de temps de description de l'installation. Et puis surtout pas seulement le dernier jeudi de juillet, je crois, ou premier ou troisième, je me rappelle jamais, le site in dev, enfin peu importe. Pensez à vos sites mini, ils vous remercieront plus tard. Euh, ah oui, et un jour on m'a fait la remarque, mais en fait la QA, ils aiment bien utiliser leur test report et leur test suite comme de la doc. Je suis quelqu'un de très ouvert, je ne vais pas leur dire non. Mais personnellement, je relis jamais mes tests. Je les exécute et quand ils ne marchent pas, je les relis et encore. Parfois, je tape dessus, ça marche. Non, je déconne, ne faites pas ça. Euh... Les points d'entrée aussi, alors, peu, petite digression, les points d'entrée ne sont pas limités au top niveau. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a fait... Euh... C'est pas parce qu'on a fait euh, tous ces points d'entrée-là qu'ensuite, il ne faut pas y en avoir. Au contraire. Euh... Bon. Maintenant, maintenant qu'on sait tout ça, on sait qu'il faut raconter une histoire, il faut avoir des points d'entrée, il faut commencer à essayer d'écrire. Et en fait, il faut commencer à s'écrire assez tôt. Euh, vous prenez toutes vos idées sur votre application, tout ce qu'elle fait, tout ce à quoi vous pensez. Euh, la petite phrase que j'ai écrite tout à l'heure, là, fondamentalement, c'est un très bon début. Je veux dire, euh, ça dit ce que fait le produit, ça donne les points clés, euh, je... c'est très bien. Il faut commencer par là. Ensuite, surligner tout ce qui est important tout ce qui compte le plus pour vous, ou tout ce que vous pensez qui va avoir de l'importance pour votre application, votre produit ou autre. Et ensuite, pour chacune de ces points-là, vous écrivez 2 à 5 lignes. Et quand je dis 2 à 5 lignes, hein, c'est sérieusement pas la peine d'écrire un roman. Je veux dire, euh, il euh, faut y aller direct. quoi. Parfois, euh, juste pour dire, euh, alors c'est un site e-commerce, du coup il y aura un panier, et le panier on peut mettre des produits dedans. Je ne vais pas écrire un roman sur comment fonctionne un panier, je veux dire, tout le monde sait comment fonctionne un panier sauf un gamin, c'est normal, c'est un enfant, il a le droit de ne pas savoir. Mais un adulte, je veux dire, quand même, un panier, ça va. J'espère que je n'insulte personne, parce que tout le monde sait comment utiliser un panier. Ne me faites pas peur. Hein. Bon. Mais vrai, non, ce n'est pas un roman. Une documentation n'est pas un roman, même si je suis un auteur raté, euh, voilà, je, je, me, je ne compense pas ça dans ma documentation, même si j'écris trop. Et ensuite, eh ben c'est facile, vous recommencez. Et je ne déconne vraiment pas, en fait, vous recommencez encore. Et encore, et encore. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans le détail, plus chaque bloc que vous allez écrire va être gros. Et à un moment il va falloir reprendre un chapitre et dire ok, qu'est-ce qui est important dans, ce, dans ces cinq lignes-là? Qu'est-ce qu qui compte? Ben Peut-être que c'est je sais pas, c'est le fait que dans le panier, il faut que ça fonctionne bien sur mobile. Le panier on doit pouvoir changer la quantité. Peut-être que toutes ces choses-là méritent un chapitre à part entière. Bon, sur un panier, j'hésite, mais peut-être que si vous êtes en train de développer une application distribuée de calcul, je ne sais pas, genre TensorFlow, ça vaut peut-être le coup quand même d'expliquer cet truc plus en détail. Et surtout, n'ayez pas peur. Écrivez en premier. Au pire, qu'est-ce qui va se passer Vous aurez juste écrit un peu trop de texte. En termes d'électricité, euh, sur l'ordinateur, ça va encore. Au pire, vous aurez euh, tué quelques arbres avec du papier. Je veux dire, euh, c'est pas très grave, ça se, ça se refait. Non, plus sérieusement, en écrivant, vous clarifiez vos idées. Clarifier vos idées permet de mieux présenter, de mieux organiser. Mais vous pouvez toujours organiser plus tard. Et d'ailleurs, c'est l'étape numéro 2, c'est d'organiser. La vie est bien faite et mes slides aussi. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'expérience générale un lecteur, va être non-linéaire. C'est-à-dire que moi, je vais arriver sur la doc de Django, bon, aujourd'hui, euh, je dois faire une agrégation en SQL. Ok, en agrégation en SQL, je sais à peu près faire. Maintenant, avec Django, où est-ce que je vais Bon, là, il y a le chapitre sur les modèles, je vais aller dedans. Bon, ok. Mais une fois que je suis dans mon chapitre, une fois que je suis dans mon paragraphe qui m'intéresse, les phrases sont dans un ordre linéaire. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire que si vous écrivez un paragraphe, hein, éviter de raconter la fin avant le début, ça ne marche pas très bien. Mais remarquez que c'est juste du bon sens. Mais du coup ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vos blocs sont trop gros aussi, comme ils sont linéaires, il bah, faut commencer au début du bloc, se lire l'ensemble du bloc pour avoir toute l'information. Hmm. C'est là qu'on commence à voir les problèmes. C'est pour ça qu'il va falloir organiser, commencer par un premier niveau, que je considère comme étant le type de documentation, Uh, c'est là où vous commencez par séparer vos lecteurs, finalement, par leurs usages. Par exemple, la 6 il va complètement, euh, euh, complètement ignorer la partie sur les templates, sur les modèles et autres, il va aller directement aller sur la partie installation, euh, créer un service avec votre application, etc., etc. Un exemple que je trouve assez bien de ce que fait Django, euh, j'ai des critiques pour la 2 de Django plus tard, hein, je vous rassure, um, il, déjà, il présente simplement comment, comment la documentation est organisée. Il parle donc des tutoriels, des topic guides, des références guides et des how-to. Euh, bon, il rajoute du paquet de texte parce qu'à mon avis, ils sont comme moi, c'est des auteurs ratés. Mais euh, fondamentalement, juste une, une liste de bullet points avec les quatre titres, en, en général, on s'en sort. Ensuite, au second niveau de structure, hein, c'est plutôt du bon sens, mais voilà, ça fait du bien de le rappeler. On va euh, structurer son contenu par comment dire, fonctionnalité, ça c'est le plus simple, ou par topic, par thème, par thématique. Par exemple, si dans la partie installation, on va essayer de découper ça euh, sur euh, créer le virtualenv, installer les dépendances, euh, installer le, le fichier euh, de config du serveur, etc. etc. Et le second niveau, c'est là où vous commencez à séparer finalement les chemins de vos lecteurs en fonction de leurs besoins. Euh, et ensuite, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est là où vous commencez à écrire pour de vrai. Et il se passe plein plein de choses, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter, vous y, vous y arriverez, je pense. Et globalement, c'est assez simple. Hein. Quand ça devient trop gros, bah c'est facile, vous recommencez à l'étape 1. Vous prenez votre chapitre, vous surlignez, et vous y développez chaque idée importante. Encore et encore. Une structure que j'aime bien que j'utilise assez souvent dans mes projets. Alors moi je fais surtout des applications web, donc du coup ça correspond bien à, à mes problématiques. Euh, voilà, je, ça c'est mon premier niveau. Voilà. Et ensuite dans les topics, bah, je vais séparer par fonctionnalité. Je disais le panier, euh, les commandes, euh, la gestion du véhicule, la gestion des filtres, la gestion euh, de la page mon compte, les emails qu'on envoie, toutes ces choses là. J'aime bien aussi séparer entre topic et topic avancé, euh, notamment parce que lorsque je vais avoir un nouvel entrant sur le projet, je vais lui dire lit tous les topics. Ça, tu, tu auras une de l'application, comment elle fonctionne et à quoi elle sert. Tu seras plus à l'aise pour ensuite naviguer dedans. Et puis quand tu seras un peu plus euh, un peu plus sûr de toi sur qu'est-ce que fait l'application, tu pourras aller dans les topics avancés qui vont te dire par exemple les traductions, le workflow qu'on utilise, euh, ou alors les logs. Voici quelle structure on a utilisé, quelle normes on veut utiliser, etc. Où est-ce que ça va, où est-ce que ça part? Alors, c'est là où on commence euh, à trash talk les, les autres docs. Euh, alors je pourrais parler des miennes, mais comme les miennes, il euh, y a peu de gens qui les lisent, puisqu'elles sont principalement privées, ou sur des petits projets qui n'ont pas une très grande portée, ce serait pas très pertinent. Euh, il faut essayer d'éviter le c'est trop long, je l'ai pas lu. Et c'est vraiment le, le gros problème de la doc de Django. Il faut savoir que quand j'ai commencé Django il y a 6-7 ans à bosser avec, la doc était vraiment bien. Je veux dire par rapport à Twisted qui était en face, ou Pyramid qui était, enfin, euh, il y avait un readme quoi et encore, euh, ou Azope qui était une montagne euh, incompréhensible pour moi. J'étais un dev junior, il faut vraiment comprendre que tout était compliqué pour moi. Euh, la doc Django était vraiment bien. Il y avait du contenu, on s'y retrouvait facilement. Et puis au fil du temps, euh, de la même façon que la doc de Python, en fait, hein, du contenu s'est rajouté. Encore et encore et encore. Mais la structure n'a quasiment pas changé. Et c'est là où sont apparus quelques petits problèmes. Par exemple, si vous regardez les modèles dans le Django, il y a au moins trois chapitres différents qui parlent des modèles. Et la plupart de ces chapitres font au moins huit à 10 pages de long c'est impossible de s'y retrouver. Enfin, je, franchement, j'y arrive plus. C'est assez incroyable, mais j'y arrive plus. Euh... Bon, après, il y a des... Un petit truc aussi. Ah oui. Le menu sur la gauche. La doc de logging. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la doc de logging. Qui, qui sait faire du logging en Python Qui pense savoir bien faire du logging en Python Qui a lu la doc en Python parmi vous, là Parmi les derniers. Non, non, parmi ceux qui savent bien faire du, du logging. Voilà. Qui a dû aller regarder dans le code source pour comprendre vraiment comment ça fonctionnait Voilà, on est bien d'accord. Euh... Vous savez ce qui est horrible avec cette doc Il y a plein de trucs. Il y a presque tout en fait. C'est ça qui est dingue. Mais moi là, le menu à gauche, là, ce truc là, je, je l'utilise jamais. Je ne sais pas. Enfin, Il est coincé à gauche. Quand je commence à scroller, je l'ai perdu, je ne sais pas où je suis. Euh... C'est la foire quoi. C'est la foire, franchement, c'est la foire. On, on, on parle de, de qu'est-ce qu'il y a dans du logging, alors on ne voit pas parce que c'est un, un truc dégueulasse, mais c'est logger, handlers, euh, filters et formatters. Et ensuite, là, on passe directement au logger object. Pas d'intro, rien que dalle. En gros, on vous apprend à faire 2 plus 2, et ensuite, on vous explique les équations différentielles. Je sais que c'est une blague assez commune euh, sur le web, euh, parce que voilà, c'est une image que j'ai en tête, mais la doc de logging, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, franchement, enfin... Déjà, les références ne sont pas bien organisées, donc savoir quelle fonction fait quoi, quelle méthode fait quoi, pourquoi. Euh, les, les logs enfin les attributs des logs, vous savez, les, les petits pourcents euh, euh, AST time, euh, proc name, etc., toutes ces petites choses-là qui sont finalement utiles pour formater un log, c'est euh, un, un tableau qui doit être grand comme ça à peu près sur la page. Et en fait, il est perdu en plein milieu des références, je crois. Hein. C'est ça. Il est, plein, il est perdu en plein milieu des références, au milieu d'un pavé de texte qui n'a strictement rien à voir. Alors que franchement, quand j'ouvre la doc de logging, c'est ça que je veux en fait. 99% du temps. Je sais que c'est mon besoin particulier, à moi. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas une entrée dans le menu qui me dit hey, « Eh, voici les attributs que tu peux utiliser dans le formatage des logs ». Je veux dire, c'est basique. Euh, le total basique n'est pas si basique que ça. Surtout, il y a un gros problème pour moi, c'est que il ne présente jamais comment est-ce qu'on configure en vrai dans une application des logs, ce qui est un peu dommage. Et le tutoriel avancé explique comment les logs fonctionnent. D'accord, non mais les logs, je vois à peu près en fait. Je veux faire du logging, je sais ce que c'est. A la rigueur, file une page Wikipédia, ça ira plus vite. Par contre, je veux comprendre comment utiliser 6 logs avec Python. Je sais quelqu'un a déjà utilisé 6 logs avec Python C'est la merde, hein, franchement. Bah, sans déconner quoi. Ouais, un peu, voilà, on est bien d'accord. Alors qu'en fait, euh, si vous regardez le code source, il euh, y a deux attributs ACT et ça y est, c'est fini, quoi. Enfin, je, le truc est, est fait, quoi. En tout cas, côté application, je parle pas de Syslog lui-même. Euh, et le cookbook, alors franchement, le cookbook, c'est. J'ai du contenu, il m'en reste un peu plus, où est-ce que je vous le mets Et franchement, le jour où j'ai eu le cookbook, j'ai fait. Mais moi, je veux juste faire un dict confit, quoi. Je veux dire, c'est bon, là, je veux pas envoyer des météores sur la Lune, quoi. C'est bon. Enfin, je, bref. Euh, en fait, le, le problème n'est pas, pas l'absence de contenu. Ce n'est pas vrai. Il y a du contenu. Et franchement, l'auteur qui a écrit la doc de logging, je crois que c'est une ou deux personnes, hein, principalement, euh, a fait un boulot formidable. Il y a un contenu phénoménal dessus. Enfin, j'ai trouvé plein de trucs. C'est juste que j'ai dû la lire quatre fois et en entier. Et euh, c'est un peu triste. Il y en a trop. Il y en a juste trop et il n'est pas bien organisé. Et c'est un problème d'organisation. Et en plus, c'est dégueulasse ce que je dis, parce que moi, je, je, je, même pas, je suis allé faire une paire pour proposer un changement. Quoi. Je veux dire, euh, je propose là, je parle de la doc, et en plus, je n'ai rien fait. Mais le fait est que ce n'est pas facile, en fait. Organiser son contenu, ça reste compliqué. Et quand c'est un contenu aussi phénoménal, on se laisse dépasser complètement. Et ça, si, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, euh, de d'écrire trop et d'oublier d'organiser à un moment. À un moment, il faut se poser, prendre du recul, et redécouper. Et c'est très important, en fait, parce que là, je parle de, de longs blocs de texte, mais pourquoi c'est un problème ben, En fait, c'est un problème parce que, en tant que lecteur, euh, moi, mon, mon, la durée pendant laquelle je suis attentionné, euh, c'est limité au problème que je veux résoudre. Je, ça ne m'intéresse pas de savoir comment le euh, « logging euh, » en interne, euh, il faut utiliser « info »,« warning » ou « critical » en fonction de ce que vous faites. Non, non, moi, je, je veux juste afficher l'ID de mon thread dans mon log, c'est tout, voilà, juste faire ça. Je ne veux pas passer dix minutes à comprendre la doc pour aller là. Euh, du coup peut-être qu'une meilleure organisation pour logging, et peut-être qu'il faudrait que je fasse une paire pour ça, euh, bah c'est de faire cette organisation-là en fait, une intro, la config, parce que globalement c'est souvent ce qu'on fait avec le logging, hein, on config ses loggers et puis on config le format, euh, un topic guide avec les, les concepts clés, un référence guide bien fait, euh, un cookbook, parce que bon, après tout, le cookbook, il y, y a du contenu, donc pourquoi pas. Et puis du contenu additionnel, euh, typiquement des tutoriels, qu'on peut mettre au début et à la fin, peu importe. Bon, et du coup, j'ai fait plein de digressions et c'est mal. Et du coup, j'ai pas assez de temps. Euh, après, il faut essayer de standardiser. Alors, standardiser, ça veut tout dire et un peu rien. Je conseille de commencer déjà par essayer d'adopter un seul ton. C'est-à-dire, si vous décidez de tutoyer vos lecteurs, tutoyez du début à la fin. C'est un choix, ça s'assume, mais essayez d'être consistant, c'est assez important. Plutôt des phrases courtes, parce que globalement, les phrases longues, avec plein de virgules, c'est très joli dans sa tête, mais sur le papier, au bout d'un moment, ça devient fatigant, et puis de toute façon, je suis, il faut que je respire toutes les deux secondes et ça m'énerve. Bref, des phrases courtes, c'est mieux que des longues phrases. Je ne vais pas refaire une longue phrase. Le sujet devrait être actif, ça c'est assez important, parce que globalement, la forme passive a tendance en fait, à noyer l'information ou à la rendre moins claire. C'est un peu subjectif, mais je pense que c'est assez important. Le vocabulaire doit être précis. Et quand je dis précis, c'est qu'il il vaut mieux éviter d'utiliser deux termes différents pour désigner la même chose. Ou alors, il faut être très clair à un moment au début de sa doc en disant ah, « A, ça vaut B ». voilà C'est la même chose, c'est interchangeable. Et la phrase d'après que vous devez écrire dans votre doc, c'est « dans cette doc, nous utiliserons A. Et s'y tenir. Et puis être précis, parce que euh, si on parle d'une requête, mais que de temps en temps on parle d'un appel, de quoi est-ce qu'on parle exactement On parle de l'objet requête, on parle de l'appel, du moment où on le fait, enfin, bref, c'est bien compliqué. Éviter les digressions. Je n'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure, donc c'est un très mauvais exemple, je, je suis affreux. Euh, et puis essayer de mettre en valeur les points importants, pas tout, il faut essayer d'être euh, un peu, euh, comment dire... Euh, Savoir se limiter, tout n'est pas important. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, là, j'avais mis en gras sur absolument tous les deux mots, ça n'aurait plus rien voulu dire. Ça perd de sa valeur. Et la dernière étape, c'est d'assurer une forme de consistance et de cohérence. Alors, la cohérence, euh, normalement, en Python, on est censé assez connaître. C'est la PEP 8 qui nous dit comment on formate les choses. Euh, voilà. Et sinon, niveau de la doc. J'essaie de me rappeler de qu ce que j'avais prévu pour cette partie-là. Euh, ce qui est important, un, un truc que souvent on oublie quand on fait de la doc, chaque partie qu'on écrit, chaque chapitre qu'on va écrire, chaque page différente qu'on va écrire, doit partir du principe que votre lecteur ne sait rien du monde autour de lui. Tout ce qu'il connaît, c'est ce qui est a écrit sur cette page-là. Du coup, en plus, ça nous permet de rappeler que si on fait une page trop longue, on augmente la taille mémoire demandée par l'utilisateur et c'est pas une bonne chose. Donc, essayez de se rappeler que voilà, le contexte du lecteur, c'est la page qu'il est en train de regarder. S'il vient de Google, qui tombe sur votre page, vous avez aucune garantie qu'il ait lu les autres pages avant. Donc, si votre documentation a besoin d'une connaissance préalable, il faut l'indiquer, et le plus tôt possible. Du coup, pour ça, il faut essayer de se répéter, enfin essayer d'éviter de se répéter, pardon. Euh, donc les liens, c'est très bien en général. Et puis ne pas hésiter à envoyer vers euh, la PEP8, vers euh, les normes et standards, les RFC, toutes ces choses. -là. Voilà. C'est ce que je disais. Il faut partir du principe que votre lecteur ne sait pas ce qu'il y a plus euh, que ce qui est écrit sur votre page. Ah oui, ne racontez pas l'histoire. Je veux dire, globalement, il y a Wikipédia pour ça, et bon, ça sera assez bien. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite euh, Ça va être des, des conseils généraux, on va dire. Um, le bon contenu explique pourquoi il donne l'intention qu'il y a derrière le code source. Quand vous avez un commentaire dans le code qui dit « ceci, retire, euh, retire un euh, à une clé, Chut. ok, cool story, mais ça veut dire quoi Pourquoi tu fais ça ?» Si on ne donne pas l'intention, on n'explique rien. Je veux dire, fondamentalement, lire le code source sera à peu près la même chose. C'est aussi pour ça que « ce n'est pas assez. « Autodoxe », ça veut dire juste les références du langage. Si vous donnez une liste de fonctions à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il saura comment les assembler. Et c'est pour ça qu'autodoxe est bien, mais pas suffisant. Et puis surtout, écrivez. Tout ira bien. Au pire, quoi, vous ferez des fautes. J'en fais une tous les deux mots, je ne suis pas encore mort. Tout ira bien, écrivez. Voilà. Merci. Et je suis trop impréhensible, il me reste 5 minutes pour des questions. Et je suis dans le temps. Est-ce qu'on a un micro pour les questions Non, du coup, il faudrait répéter la question. D'accord, donc vous posez la question fort et je répéterai. C'est quand on va. Quand est-ce qu'on organise un sponsor sur la doc de logging Euh je hais cette question euh, donc la question c'est quand est-ce qu'on organise un sprint pour réorganiser la doc de logging euh, je suis la pire personne pour organiser quoi que ce soit du coup je veux bien euh, mais je sais pas, voilà, je, je sais pas répondre à cette question en fait d'ailleurs je peux même mettre ce slide là euh... <rire> désolé j'aimerais bien, bien mais honnêtement je suis, suis quelqu'un de, de malheureusement pas très motivé et qui a pas beaucoup de temps dehors de son travail euh... Si quelqu'un le propose, je me joindrai avec plaisir. Ouais. Donc, comme dit le public, euh, le commentaire sur euh, la doc de logging, il a été entendu plusieurs fois, et ce serait pas mal de s'en occuper à un moment. Peut-être à la prochaine PyCon FR, c'est un sujet à proposer. Je vais, je vais essayer d'y penser. Pour la prochaine PyCon FR, ça me laisse un an de réfléchir. Je, je devrais m'en sortir. Dernière question au fond, je crois, non non, toi tu en as une. Est-ce que tu pourrais justement proposer un patch ou une manière de, rem... de modifier un peu le module logging et à partir de là moi je peux le reviewer et éventuellement le socle proposer D'accord. Donc on me propose carrément que je bouge le, euh, ce qui me sert de personne et mes petites voix et mon petit cerveau pour faire une PR, enfin. Ce que je dis qu'il faudrait que je fasse depuis à peu près un an et demi, deux ans et que j'ai des bons contacts euh, pour essayer de faire une review, les proposer au Cordev, et donc ça pourrait avancer, ce qui serait une très bonne chose, effectivement. Ça fait un peu plus au ça Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite, insultez-moi sur Twitter pour que je le fasse, comme ça, avec un peu de chance, je le ferai. Non, vous pouvez le faire en live. Non, en vrai, si vous pouvez m'envoyer des mots gentils, je, pr je préfère. Mais euh... Oui Ouais. Là, ouais. Faire... ouais. Faire, euh, donc faire un ticket dans le bug tracker euh, pour nos amis à la caméra et essayer de, de mettre toutes nos idées sur la, la doc de logging et euh, d'avancer. Oui La question de payer un rédacteur technique pour faire la doc de Python, c'est, franchement, je, aucune idée. Je, euh, comme je l'ai dit, je suis un terrible organisateur, donc du coup, je ne sais pas. Mais ce serait... ouais. Ouais. Ça se ferait, ouais. On peut leur demander. On peut le demander. D'accord. D'autres questions Oui ouais, que Les développeurs, ils n'aiment pas écrire de la doc, mais je pense que ce qu'ils aiment encore moins, c'est réécrire la doc quand leur code ils changent. Et euh, bon, même si, en Python, on est plutôt bien outillé par rapport à d'autres langages, je pense qu'un des vrais problèmes de la doc, c'est qu'elle a tendance à évoluer indépendamment du code, et même si on essaye de les couper un peu, mm. on arrive pas toujours. Et, et ça, c'est vraiment horrible, parce que quand la big picture que tu as décrit avec des mots, elle change dans le code et que tu es obligé de tout réécrire, la première fois que tu le fais, on en enthousiasme, mais la deuxième fois... Euh... Hey. On me pose la question de, de comment gérer, de mettre à jour la doc. Je me permets de résumer un peu ta question mm. Et voilà, le, le problème entre le coupling entre la doc et le code, quand le code change, comment s'assurer que la doc change en même temps euh, Je n'ai pas de recette miracle. J'aurais tendance à dire que les TDD arrivent à faire une chose assez intéressante, qui est que tu écris tes tests d'abord, puis tu codes. Donc si tu changes ton code, tes tests pètent, et donc tu dois réécrire des tests, etc. Et que peut-être que finalement, une des solutions, c'est d'écrire la doc d'abord, et de coder ensuite. Carrément, le doc-driven development, ou un truc un peu équivalent. Non mais... On déconne, mais en fait, en vrai, c'est ce que je fais chez moi. <rire> J'écris la doc avant, en fait, parce que je trouve ça plus facile, notamment parce que la doc permet de clarifier ses idées, en fait. Et du coup, je sais que c'est très frustrant quand on change le code de devoir changer la doc, mais du coup, je me posais la question de à quel moment est-ce qu'on euh, on devrait écrire la doc et à quel moment est-ce qu'il ne faudrait pas engager nos clients, en fait, que ce soit un chef de projet, un product owner ou un client final, sur euh, bon d'accord, euh, on a une nouvelle feature, euh, j'ai une nouvelle interface, une nouvelle API HTTP. J'écris la doc d'abord, je te la présente, etc. etc. Essayez de communiquer un peu plus sur la doc. Je pense que c'est un problème, c'est vraiment un problème culturel en fait. Comme tu le dis, c'est moins un problème d'outils que de culture. Euh, je pense qu'il faut arriver à s'y astreindre à un moment. J'ai pas, j'ai vraiment pas toutes les solutions à tout ça. Euh, pour moi, c'est encore la tristesse hein, très clairement. Euh, je sais, c'est compliqué, mais je pense que écrire la doc d'abord, écrire. Écrire. En fait, écrire, plus vous écrivez, plus ce sera facile d'écrire. Voilà. merci. On va s'arrêter là. Merci à tous. Eh, <rires> hey, 40 minutes, je suis bon, super. J'avais peur avec ton nom, tu as vu, du coup, j'ai zappé. Non, mais c'est super. <rires> je me suis rendu. Cool. C'est bien Ouais, la track 3. On appelle ça track, tu vois, parce que c'est... Cool. Euh...